La L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique au niveau de la 12e vertèbre euh, thoracique. Et, elle est euh, de siège rétro et, et Il peut être également le siège de, de pathologies fréquentes, telles que l'anévrisme de l'aorte abdominale, telle qu'une dissection de l'aorte abdominale, qui est une déchirure de la paroi de l'aorte abdominale, ou euh, parfois une oblitération, c'est-à-dire un, un arrêt de la, de, de, de, du flux sanguin au niveau de l'aorte abdominale. L'aorte euh, abdominale est, est rectiligne, comme vous voyez ici, elle est rectiligne chez le jeune, mais elle peut être sinueuse et tortueuse chez le sujet. Âgé. Il mesure 15 à 18 cm de longueur avec un diamètre de 2 à 3 cm, un diamètre entéro-postérieur. Euh, ce diamètre est plus important chez l'homme que chez la femme. Euh, il a une direction qui est longitudinale, paravertébrale gauche. L'aorte abdominale prend origine au niveau de l'orifice ou hiatus aortique du diaphragme. Cet orifice est constitué par euh, l'entrecroisement des piliers gauche et droit du diaphragme. Euh, cet orifice elle est, elle est inextensible et n'est pas contractile. L'entrecroisement des de, de, de, de deux piliers vont constituer le ligament arché-moyen. À son origine, l'aorte abdominale est accompagnée par des veines, par des lymphatiques, euh, euh, notamment le canal lymphatique et parfois euh, est accompagné par l'œsophage. Comme vous le savez, l'œsophage a un orifice à part, mais parfois on peut trouver le même orifice pour la horte et pour l'œsophage. Les rapports anatomiques de la horte abdominale, nous, voyons, nous allons distinguer les rapports postérieurs. Et, et, et là, il faut noter que la horte abdominale est, rentre en contact direct avec les vertèbres lombaires, les quatre premières vertèbres lombaires il existe un espace celluleux entre la, la colonne vertébrale et la horte euh, abdominale, cet espace-là, où vont cheminer les, les artères lombaires et les veines lombaires, ainsi que les lymphatiques. Donc ce contact intime entre la colonne lombaire et la horte abdominale fait que les processus au niveau de la colonne lombaire vont euh, interagir avec la l'aorte abdominale, de même chose, une dilatation de l'aorte abdominale peut également retentir et comprimer le euh, rachis lombaire. À droite de l'aorte la abdominale, on va trouver la veine cave inférieure qui va remonter de manière parallèle à l'aorte euh, abdominale. Entre les deux, entre l'aorte et la veine cave, il y a un espace qu'on appelle l'espace interaortico-cave. Là, la veine cave étant coupée, est là. Entre les deux, il y a un espace qu'on appelle espace interaortico-cave. Et on voit également ici le pilier droit du diaphragme. Il est là, qui va venir venir s'interposer ou passer entre la veine cave inférieure et la horte abdominale. Et puis il y a des ganglions lymphatiques. À gauche de la horte abdominale surrénale, nous avons le muscle psoas qui monte ici, voilà, le muscle psoas, le grand psoas avec les troncs sympathiques latérovertébrales vertébrales gauches, comme on voit ici, voilà, les ganglions sympathiques latérovertébrales gauche gauches, qui constituent un rapport latéral de la horte abdominale, en plus des lymphatiques, des ganglions lymphatiques, ainsi que la glande surrénale, un peu en haut ici, le rang gauche, hein, et la veine génitale, voilà ici, la glande sur la gauche, le rang gauche et la veine génitale gauche. Les rapports antérieurs de la horte sont divisés en deux. Les rapports rétropéritonaux, c'est-à-dire dans l'espace rétropéritonien, et les rapports à travers le pilétone, et qu'on appelle les rapports intrapéritoniaux. Donc dans les rapports rétro l'aorte répond à la veine rénale gauche qui va croiser la face antérieure. Vous voyez ici la veine rénale qui va croiser la face antérieure de l'orte. Euh, et puis nous avons le plexus célique, le plexus nerveux céliaque et solaire qui vont euh, croiser la face antérieure de l'aorte en plus qu'on voit ici en vert, les ganglions lymphatiques qui peuvent être, qui sont ici, préaortiques. Les rapports intrapérytoniaux sont divisés en trois étages. Hein, la région celiaque, la région du pancréatique et au-dessous du euh, troisième duodénum. Donc, concernant la région celiaque, la horte abdominale à ce niveau-là va euh, rentrer en contact avec le petit plan et avec la cavité rétrogastrique. Au niveau de la région duodenopancréatique, le bloc duodenopancréatique accolé par le fascia de Treds va euh, être le rapport antérieur de la horte euh, abdominale. Les artères également spléniques, mesentriques supérieures, ainsi que la fatigue et enfin le quatrième diodénome. La troisième région, au-dessous du troisième diodénome, va euh, rentrer en contact avec la racine du mésentère et la racine primitive du misocolon sigmoïde. Voilà euh, sur ces diapositives-là euh, pr la première région ou la région rétrocéliaque, Voilà le troncéliaque. Et cette partie de l'aorte qui est située derrière son origine, hein, constitue la région rétrocelliale. Donc, cette région-là, là, vous avez l'estomac, d'accord Et là, vous avez la petite conduite de l'estomac. Entre la petite conduite de l'estomac et l'huile le, euh, le, hépatique, c'est le petit épiplon, d'accord Donc, le petit épiplon, c'est un rapport antérieur, intrapéritonial, de l abdominale rétro -céliaque. En plus de ce, le petit tipulant, vous avez l'arrière-cavité, ou la cavité rétro un peu, un peu en bas, vous avez l'aorte, la deuxième région, qui, qui est la région euh, rétro pancréatique et ça correspond au, au, au bloc diodénome et pancréas, ainsi qu'à l'artère euh, mésentérique supérieure. Au-dessous du troisième diodénome, c'est cette partie de laorte horte-là, hein, va correspondre à la racine du mésentère. D'accord La racine du mésentère et à la racine du mésocolon hein, sigmoïde. Là, après décollement euh, du, de, du colon, du, du, du, du colon ascendant on voit la vin cave inférieure qui est là le rein droit et également la horte abdominale euh, au dessous qui est situe au dessous du bloc de pancréatique pancréatiques qui sont là le bloc est là donc cette partie là on voit la racine du mésoseminouide et puis euh, euh, à ce niveau là on voit la racine voilà vous voyez ici la racine du euh, mésentère. Donc, cette partie de la horte correspond à la naissance, à la racine primitive du mésentère. Euh, du, du, du euh, les branches collatérales de la abdominale sont divisées en deux branches, les branches pariétales, qui sont destinées à la paroi abdominale. Et donc, vous avez en haut le diaphragme comme paroi au limite supérieur de l'abdomen. Et donc, on a les artères phréniques inférieures. Et puis, les artères lombaires sont destinées à la paroi lombaire. Elles sont au nombre de quatre paires, soit huit artères lombaires, qui naissent de la face postérieure de la horte, avec deux branches, c'est-à-dire une paire à chaque étage. Au niveau de chaque vortèbre lombaire, nous avons... Une paire d'artères lombaires et puis enfin les artères dorsaux spinales. Alors, sur cette diapositive, vous voyez les artères lombaires. Donc, au niveau chaque vertèbre lombaire, il y a une naissance de deux paires lombaires à partir de la face postérieure de l'aorte. Ces artères, comme je, je l'ai dit au début de l'enregistrement, il passe au niveau de l'espace cellulaire qui sépare la colonne lombaire et la l'aorte abdominale. Les branches viscérales, c'est les branches les plus importantes. Et comme première branche viscérale, nous avons le transcéliaque Le troncéliaque qui naît juste après l'origine de la vertèbre juste après l'origine de l'aorte euh, abdominale, à hauteur de la douzième vertèbre thoracique et la première vertèbre lombaire, au niveau de la face antérieure de l'aorte, il a un trajet très court, il va donner naissance à l'artère hépatique commune, à l'artère euh, splénique et puis à l'artère gastrique gauche. L'artère surrénalienne moyenne destinée à, à la glande surrénale et puis l'artère mésentérique supérieure qui est grand, de gros calibre et qui va naître à la hauteur de L1-L2. Les artères rénales naissent à la hauteur également de L2, puis les artères génitales, même chose, à la hauteur de la e vertèbre lombaire et puis l'artère mésentérique euh, inférieure. Sur cette diapositive, on voit l'artère, euh, le troncéliaque avec ses branches hépatiques communes, spléniques et gastriques gauche, et puis sa euh, naissance à partir de la face antérieure antérieure de, de la horte. Là, on voit le diodeno pancréas, hein, là, à ce niveau-là, avec le pancréas, la tête, la queue et tout ça, le corps, et le rapport avec. Cette, cette partie de l'aorte ou la région rétrocéliaque rétro de l'aorte. On voit ici a, également cette partie de l'aorte qui se situe derrière l'estomac et donc il est en rapport avec la cavité rétrogastrique. Une reconstruction sur cette diapositive une différentes branches collatérales de l'aorte abdominale. Le bloc du dune pancréatique avec ses rapports euh, euh, avec l'aorte abdominale Et puis, les branches terminales de l'aorte abdominale. L'aorte va se terminer en trois branches, en trifurcation, les artères iliaques communes et au milieu, ici, au niveau de l'axe de, de, de l'aorte, naît l'artère sacrée ou sacrale moyenne qui peut parfois donner les, des, la, une cinquième paire euh, d'artères lombaires. Les artères iliaques communes naissent d'un angle de 60-70 degrés. Ces artères sont courtes, volumineuses, et en, ils ont un rapport antérieur avec le péritoine euh, parietal postérieur et euh, l'urterre. Et en arrière, le rapport est représenté par les veines iliaques communes. Alors, sur cette diapositive, on voit les deux artères iliaques avec leur naissance qui est en. Euh, L'angle de naissance qui est aux alentours de 670 degrés par rapport à l'axe de l'aorte abdominale. Les artères iliaques externes qui sont, ont un trajet oblique qui se termine au niveau du ligament inguinal et dans des branches pour le psoas, le muscle psoas, pour dans l'artère épigastrique inférieure, les artères circo circonflexes iliaques profondes. Les artères iliaques internes, ces artères volumineuses, courtes, elles ont un trajet vertical, elles sont destinées à vasculariser le pelvis et ces artères-là, vous, vous, vous, vous allez les étudier ou vous, vous avez déjà étudié ça dans l'anatomie spéciale, soit en neurologie, en gynéco-obstétrique et donc les branches les artères iliaques internes sont construites par artère, les artères ombilicales, euh, l'artère visicale, rectale moyenne, prostatique, différentielles chez l'homme et vaginale chez la femme, les artères ilio-lombaires, les artères sacrélatérales, les artères fessières, oculaclys, ischiasique et honteuses internes.